Le mois de Shawwal est une énorme occasion pour continuer dans l'obéissance à Allah après le Ramadan, car celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de Shawwal aura l'équivalent d'une année de jeûne, et le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a expliqué cela en disant: Celui qui jeûne le mois de Ramadan, un mois équivaut à 10 mois, et le jeûne de six jours après la rupture, alors cela équivaut à une année complète. Et cela répare les diminutions du jeûne obligatoire, car le jour de la résurrection les manquements du jeûne obligatoire seront complétés par les jeûnes surérogatoires, comme cela a été rapporté dans le hadith. Et il est permis de débuter le jeûne de ces six jours à partir du deuxième jour du mois de Shawwal, car il est formellement interdit de jeûner le jour de la fête. Et il est possible de jeûner ces six jours comme le souhaite le musulman, du moment que c'est pendant le mois de Shawwal et le meilleur des actes pieux est celui qui est réalisé le plus tôt. Et il est possible de les jeûner à la suite ou séparément et le choix est large en la matière. Et celui qui a des jours à rattraper, qu'il s'empresse de les rattraper pendant le mois de Showel, car cela est mieux pour se libérer de sa dette religieuse et il ne sait pas les contraintes qui peuvent lui survenir. Et il faut commencer par le rattrapage avant les six jours de Showel, afin qu'il puisse avoir complété le mois de ramadan avant de faire suivre par les six jours de Showel. Et il n'est pas permis de réunir le jeûne des six jours avec ceux des jours de rattrapage dans une même intention car il n'a pas terminé le ramadan. Par contre, il est permis de réunir le jeûne des trois jours de pleine lune avec les six jours de Shawwal. Et il fait partie de la bénédiction du mariage que celui-ci se produise durant le mois de Shawwal. Aïcha a dit « Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, m'a épousé durant Shawwal et nous avons consommé le mariage pendant Shawwal. » Qui donc parmi les épouses du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a eu plus de chance que moi auprès de lui Sois donc avide d'adoration pendant le Ramadan et Shawwal ainsi que durant les autres mois. Al-Hassan al-Basri a dit « Certes, Allah n'a pas déterminé de date limite pour l'action du croyant, si ce n'est la mort, puis il récita. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne.